Salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, je suis Tourop et aujourd'hui je te propose de m'accompagner dans ce défi que je me suis fixé de retaper mon armée tyrannide. Alors en quoi consiste ce défi que je me suis fixé Eh bien tout d'abord, le constat initial, je pense que c'est celui d'à peu près euh, 99% des WarGamers, c'est-à-dire être en possession d'une quantité non négligeable de figurines qui sont de pas montées à pas peintes, en passant par cassées ou pas clés ou peinte mais il y a 15 ans et on se retrouve avec un amassi de figurines qu'on n'utilise pas et qui pourrait vraiment être précieux dans notre pratique du jeu de figurines. Le défi pour moi c'était de me focaliser dans un premier temps sur une armée et de retaper toutes les entrées que j'estimais pas au niveau de peinture euh, proposable sur du battle ready. Je me suis attaqué pour cette première armée à mon armée Tyranide, qui est une de mes armées de cœur, parmi les nombreuses armées de cœur que je possède évidemment, mais qui est une armée, on va dire, historique pour la chaîne, puisque c'est avec celle-ci que j'ai commencé à jouer en compétitif. C'est une des premières armées que vous m'avez vu jouer à l'époque de Commander TV, et donc je voulais euh, bah, la retaper. Il y a quand même une deadline, on va dire, euh, une limite, de temps, puisque euh, ce projet devra être terminé avant l'arrivée du suivant. Ma commande envoyée par Place, partenaire de la chaîne. Je vous rappelle qu'avec nos liens d'affiliation, vous avez moins 20% sur toutes vos figurines. Autant vous dire que j'en ai profité, que j'ai commandé une armée complète. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Je vous laisse le découvrir à la fin de la vidéo. Allez, on attaque maintenant cette armée tyrannide. Ok, pour commencer cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'armée telle qu'elle est actuellement et euh, je vais vous faire un petit point sur mes objectifs et on, va, on va fixer un petit peu les, les, euh, les, les différentes choses à faire, on va essayer de les structurer pour être opérant et proposer assez rapidement euh, une armée boostée euh, booster ou retaper je ne sais pas exactement le terme qu'on peut employer pour ça euh, allez, bro, globalement ce que j'ai j'ai, euh, alors du stealer. j'en ai beaucoup, euh, du stealer, j'en ai toujours eu beaucoup, euh, le problème c'est qu'il y en avait de toutes sortes parce que euh, la, la, la présence de stealer en nombre, elle, elle est due au, au que j'ai beaucoup joué en, sur certains formats de tournoi où la peinture et on va dire le modélisme ont on passé on passait à côté et parfois il fallait jouer 60-80 stealers. Donc en gros j'ai pas mal de stealers. Ceux là sont très jolis et ils avaient été peints par un copain il y, y a un petit moment, les autres sont vraiment pas terribles. Je pense que ça va représenter un des plus gros travaux autour de cette armée, ça va être les trois gros packs de Steelers à retaper parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Pour là lui. après on a euh, du Gaunt en sale état, il euh, y a du Gaunt qui a, y a plus de socle, il y a du Gaunt pas fini, il y a du Gaunt pas peint. Là c'est pareil, on a des Ormagontes en sale état, à peine sous-couché en bleu, euh, mais on a, déjà, on a déjà on va dire une, une base de travail, euh, notamment pour euh, le principe de cette armée, hein, qui est quand même d'avoir les carapaces violettes et euh, la, chair, euh, la chair bleue. Euh, les les Hiveguards, vous voyez, il hein, y, y a 12 Hiveguards, il y a euh, des Hiveguards en métaux qui datent d'un autre monde, il y a ceux-là qui sont en plastique, il y a ceux-là qui sont euh, pas des vrais Hiveguards de tir mais qui sont montés en tir. Ouais, il y a un peu à boire et à manger euh, dans cette entrée là. Enfin, dans, dans ces unités là on va essayer de, de retaper ça là il y a un petit peu de peinture euh, là c'est vraiment il y a des couches de base en peinture donc il va falloir retaper un petit peu niveau peinture là dessus euh, je pense qu'il y a les socles aussi peut-être à, à faire évoluer et puis essayer de... Essayer peut-être quelques effets waouh sur les sur les guards Parce qu'il y a des, quand même des grosses... Euh, des, des, des, des gros volumes de, de carapace, etc. Qui sont quand même hyper pratiques, euh, notamment à l'aéro. Euh, là, il y a un autre gros travail qui va avec les stealers. Ça va être les, euh, les bonnes vieilles gargouilles. C'est en plus c'est une figurine que j'aime bien. Il y a de la casse. Il n'y a, y a pas de peinture. Il n'y a que de la sous-couche là. Euh, là, il y a les, les, les carapaces qui sont pas faites. Enfin voilà, il y, y a du travail aussi là-dessus. Euh, au niveau des gones, ça c'est les gones de base. Eux, ben, là, il y a la carapace à leur faire envie. Et puis, et puis après, il y aura un petit peu de travail de sockling, etc. Bon, comme vous le voyez, il y a pas mal de taf en vrai, donc il va falloir qu'on s'y mette. Moi, je voulais opérer dans ce sens là c'était dans un premier temps euh, faire les réparations, donc euh, coller, euh, faire tout ce qui s'attrait à, à la au modélisme pur, coller les figurines etc il y a des petits trucs que je voudrais mettre sur les socles aussi, euh, notamment ces petits trucs là de, de chez euh, qu'on avait reçu à l'époque de chez Spellcrow, euh, c'est plein de petits champignons je vais essayer d'en mettre un petit peu partout pour embellir les socles, donc euh, voilà, après avoir fait les socles avoir fait la réparation, justement, euh, je passerai au socle, retaper tous les socles qui a retapé, ressocler les figurines qui a ressoclé, etc., etc. Et puis ensuite, euh, l'idée, ça sera euh, de passer dans un premier temps à l'aéro euh, pour, pour, pour faire tout ce qui est base, donc euh, les bleus et les violets, avec les effets waouh. Et après, pour finir, si on a le temps, eh ben, c'est s'attaquer euh, ben, à, à pousser un petit peu le niveau peinture et à pousser un peu plus loin que le battle ready. Euh... Bon, globalement, la phase réparation est terminée. Il n'y avait pas non plus énormément à faire. Des petits bras, des petites parties manquantes, la petite aile, les petites têtes. Euh, le petit soclage supplémentaire sur les, euh, la, la seconde tasse. Tiens petit, un euh, petit combo que j'ai. Euh, petit, petit tricks que j'ai trouvé. Parce que bah, vous voyez, typiquement, ces figurines-là euh, étaient sur des, euh, des barres. C'est des vieilles figurines, vous savez, elles sont sur des barres, elles rentrent sur des socles comme ça. Et euh, souvent, ça pète. Euh, donc en fait, bah, j'ai collé sur un support un petit bout de, petit bout de plastique et j'ai collé directement le bout de plastique sur la figurine et du coup ça tient beaucoup mieux comme ça. Euh, je suis déçu de ne pas avoir trouvé cette, euh, cette, ce petit tips avant parce que ça a été très utile. Donc voilà, allez, j'ai fini donc pour les petites réparations. Ça m'a pris globalement euh, 30-35 minutes. Euh, et puis en plus en même temps, euh, je regarde quoi Je regarde le Creative Wargame Championship 4 incroyable. Donc euh, voilà, et là je vais passer sur une table qui sera peut-être un petit peu plus longue, on va passer sur le, le la retape des socles bon c'est par parti, là il y a pas mal de taf de soclage et qui va peut-être qui va probablement commencer aussi par du taf de désoclage parce que typiquement là on a des stylers sur du socle de 32 et c'est pas bon donc on va désocler ça et puis surtout on va utiliser euh, ce petit produit qui est fort utile ça nous vient de Prince Auguste c'est de la texture, il y en a une quantité non négligeable, vous pouvez faire à peu près 270 armées avec la quantité qu'il y a et on va euh, texturer Tous les socles, euh, l'intérêt c'est après de le laisser sécher, ensuite de euh, passer un lavis et un petit brossage. Et normalement, ça fait son petit effet avec un petit peu de petite touffe d'herbe ou ce genre de petits outils qu'on a à côté. Et ben, ça fait très bien le taf. Allez, c'est parti, il y a du boulot. Alors j'en suis à 30 minutes de réparation, plus la 45 minutes à mettre de la texture sur des socles. C'est pas des phases qui m'intéressent énormément, j'ai pas envie de me forcer, de me dégoûter, donc je décide de m'arrêter ici, il me reste encore quelques socles à faire, je les ferai un petit peu plus tard. Et ensuite je vais attaquer les premières phases d'aéro, et notamment les sous-couches de noir sur les parties non basées. Bon là je me mets à l'utilisation de l'aérographe, c'est un outil dont on... On n'a plus besoin d'expliquer l'intérêt notamment pour la peinture d'armée. Donc là je vais juste venir reprendre les parties qui, euh, que j'ai réparées ou sur lesquelles il n'y avait pas de sous-couche. Je fais quand même attention bien évidemment à ne pas balancer du noir sur les parties qui sont déjà peintes. Hein, donc ça nécessite un tout petit peu de précision sur certaines phases. Euh, ce que j'ai fait globalement c'est que j'ai souvent été d'abord chercher les contours un petit peu plus précis. Euh, et ensuite euh, une fois que j'ai fait les contours un petit peu la technique de Valérie Damido après tout, euh, qui est de faire d'abord les contours pour vous fait la peinture et ensuite après je suis reparti à l'intérieur, voilà, bon c'est du détail et, euh, et puis voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais profiter du fait que euh, j'ai la peinture noire pour faire les contours de socle notamment sur les socles que je viens de à, tout nou à nouveau de texturer euh, Ça va me permettre bah, de gagner un petit peu de temps Tout simplement euh, Et donc je fais des tours de socle Voilà avec le noir C'est pas euh, encore une fois super super intéressant Mais globalement hein, on va pas se mentir Là c'est de la retape d'armée C'est du battle ready J'ai une deadline qui est très courte Donc euh, on va pas trop s'attarder sur le détail Et on essaye d'optimiser le temps de travail Et dans la phase de sous-couche J'avais oublié de faire mes petits champignons Et mes petits tools Pour euh, agrémenter mes socles eh ben c'est parti, on en profite et ça passe aussi à la secouche noire à l'aéro. Allez, j'ai donc fini une première grosse partie de la le, le, le chapitre grosse œuvre de ce projet. Donc à savoir euh, réparer les figurines ensuite, faire le, la dépose de la texture sur les socles et pour finir, appliquer les noirs à l'aéro, j'en ai profité pour faire les contours de socle, pour reprendre les figurines qui étaient cassées, notamment les parties plastiques qui ont été recollées dessus, histoire que tout ça soit uni, il y a encore deux parties à faire pour le gros œuvre ici, euh, ça va être l'application d'un zénithal à l'aéro avec du blanc, ce qui va me permettre derrière de travailler avec juste des filtres de couleur euh, voire de contraste bah pour euh, revaloriser les figurines et pour les les mettre en battle ready euh, opérationnel et ensuite euh, bah, le, le, le, la dernière étape de ce gros œuvre, ça sera quand même de euh, poser un lavis sur toutes sur tous les socs, sur toutes les textures, euh, tout simplement toutes les textures qui ont été refaites. On va passer de la grax. Euh, de la grax, voilà, tout simplement, et après ça se finira par un brossage, mais le brossage, je ne le mets pas dans la catégorie grosse œuvre, bien que ça ait sa place quand même. Euh, voilà pour ça, allez, on avance sur ce projet, et puis euh, on se retrouve sur, le, sur la table de, de, de travail. Alors, euh, l'étape de dépose des blancs, c'est une étape que j'adore. Très honnêtement, c'est une étape que j'apprécie énormément parce que euh, ce travail là, s'il est bien fait, ça va vous faciliter énormément la tâche et ça permet vraiment déjà de dessiner les, les volumes. Après, le blanc et l'aéro, ça fait pas bon ménage, euh, ça nécessite une délicie un petit peu plus précise. Moi j'utilise du prince Auguste R. Et malgré le fait que ce soit de la gamme R, donc de la peinture qui est déjà faite pour aller dans l'aéro. Ça nécessite quand même une dilution par-dessus. Et, euh, et on enchaîne, on va enchaîner les pièces. Alors là, c'est assez intéressant parce que je m'attaque aux, aux petits champignons. Et, euh, et donc là, le principe, ça va être de, de passer un gros filtre de blanc et ensuite de passer juste une couche de contraste. Et après, avec une petite éponge, enlever un peu de peinture. Vous allez voir, c'est un truc très bien. Et, et ça a très, très bien fonctionné d'ailleurs sur ces petits... Euh, sur ces petits euh, euh, ces petits ustensiles pour, pour agrémenter les socles et euh, je suis plutôt content du résultat d'ailleurs euh, par la suite donc euh, je vous invite vraiment euh, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus ceux là viennent de la gamme Spellcrow euh, ils nous avaient été envoyés euh, avec des figurines d'ailleurs à l'époque on remercie Spellcrow pour, pour leur participation et, euh, et puis on enchaîne Grosse œuvre terminée. Alors, l'étape est faite. Je l'ai fini par la dépose des blancs sur certaines figurines, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur celle-ci, dont les dont les coques, les, les, les, les, les, les, la carapace, on va dire, était en bleu et non pas en violette. Euh, ici, elle dépose du zénital sur des figurines qui étaient juste sous-couchées. Euh, ici, c'était les dégueulasses en bleu ciel qui ont été repris euh, pour après bah, réavoir euh, avoir une étape d'aéro, euh, probablement, dessus. Euh, et, euh, et puis, bah, globalement, voilà, on a, on a fait un petit peu le tour. J'ai profité aussi pour faire un zénital euh, sur ces champignons-là. Et, euh, et puis, là, on va passer maintenant à les Étape 2 euh, qui va consister à poser des couleurs et donc euh, on passe de l'étape grosse œuvre à l'étape couleur. Alors Battle Ready c'est trois couleurs, c'est simple. Pour chaque couleur je propose une nuance, bleu foncé, bleu ciel, violet, rose, vert foncé, vert clair. C'est parti, on part sur l'aéro. Je commence par poser la couleur la plus foncée. J'ai déjà mon zénithal, donc je vais poser mon filtre et je vais essayer de laisser transparaître euh, des aspérités blanches sur lesquelles j'appliquerai par la suite la couleur plus claire. Pour les stylers qui, tenons-le pour dit, étaient vraiment dégueulasses, euh, qui ont repris une couche de blanc sur un ancien bleu euh, pas beau du tout. Euh, J'avais laissé, laissé le, le violet qui était déjà présent sur les membres, euh, les extrémités des membres, main, pied et sur, les, sur la tête. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces membres-là avec mon violet à moi, pour que ça colle avec la thématique de l'armée. Et ensuite, je vais rajouter en plus la colonne vertébrale. Je vais faire systématiquement la, la colonne vertébrale sur ces figurines-là. Les stylers sont terminés, j'ai fait la même manœuvre pour les euh, Zormagont et maintenant place aux effets spéciaux un plateau de figurines en laissant place à un autre. Il y a une quantité non négligeable de figurines à faire et je propose de répéter le process une nouvelle fois. base de mon violet est placé et maintenant là vous voyez c'est déjà fait sur ce là. j'ai appliqué euh, mon rose qui est en fait l'éclaircie de ma base violette euh, je vais l'appliquer en zénithal l'important c'est qu'il soit appliqué de la même façon sur toutes les carapaces de figurines euh, qu'on ait cet effet de masque soit créé et que ça soit cohérent en termes de luminosité et de, euh, de placement des éclaircies. Là celui-ci c'était le premier qui a été testé. Là j'avais estimé que j'avais trop mis vers l'avant. Vous voyez il y a vraiment l'avant de la tête, euh, l'avant de la carapace dorsale et l'avant du pistolet. Euh, vous allez voir que par la suite si je décide de le centrer un petit peu plus au niveau du zénithal euh, pour que ça soit un peu plus cohé cohérent avec euh, la lumière naturelle. Je vous laisse le comparatif de la figurine avec l'application euh, du plus clair et juste la couche de base vous voyez que très rapidement en fait ça valorise vraiment la figurine, c'est très très cool et c'est relativement simple à faire Comme Je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo Les Hive Guard, les tirs en Guard ont des volumes qui sont vraiment très cool pour l'aéro Donc avec une application de deux teintes différentes On voit que ça, le, résultat, le résultat est au rendez-vous et rapidement c'est très cool Et on peut continuer à dérouler Bon, voilà, globalement on arrive à la fin de cette étape, vous pouvez apprécier voilà, le rendu des figurines, vous voyez ça va relativement vite pour qu'on ait quelque chose de valorisé. Euh, j'ai repris les, les stylers plus anciens, j'ai juste fait un petit peu d'éclairci dessus, j'irai pas plus loin. Et euh, ce qui va nous permettre tout simplement de passer sur les bleus, toujours avec la gamme Prince Augustaire. Alors toujours... Même concept, une couleur de teinte. Là ici ce que je vais faire, et, et je trouve que ça se voit vraiment euh, l'aspect filtre de la couleur, c'est que là je vais partir du noir, du foncé de l'extrémité de l'aile, et tirer ma couleur vers les blancs, euh, en laissant une partie blanche au niveau de l'aile, à l'extrémité. Voilà, que ça crée en fait naturellement un contraste, et après je pourrais éventuellement revenir dessus avec un bleu plus clair au niveau de l'aile, euh, bien que pour une question de temps et de délai, comme je vous l'ai dit, il y a un délai qui est inconnu aussi, je n'aurai pas le temps, malheureusement, de, de revenir sur cette étape-là. Et on voit qu'en fait, ce gain de temps euh, par euh, l'application d'une technique assez simple, eh bah, eh bah, est efficace parce que du coup, la figurine, elle est cool, elle est jouable et ça fait plaisir. Le rendu global est au rendez-vous et ça me va très bien. On fait un petit tour sur le Swarm Lord qui est une figurine que j'apprécie énormément. Je suis revenu, je ne vous l'ai pas montré, mais je suis revenu sur les carapaces parce que la carapace était vraiment pas belle, très ancienne, pas super bien peinte. Je suis revenu dessus et badaboum, j'applique les bleus tout simplement euh, et, euh, et puis on, on le continuera par la suite c'est une pièce sur laquelle j'aimerais bien passer un petit peu plus de temps si j'en ai l'occasion, je vais lâcher un petit peu l'aéro pour m'accorder du temps sur euh, ces bits qui vont me servir un petit peu à embellir les socles, je vais utiliser une contraste euh, vert qui est le Dark Angel vert de la gamme Citadel Color et je suis un petit bout de mousse qui va me permettre en fait d'enlever de, le surplus de peinture, donc là ça va être relativement simple, je vais utiliser un gros pinceau de bûcheron, je vais utiliser ma grosse contraste de bûcheron, j'utilise ma palette humide et en fait je vais appliquer euh, ma contraste euh, monocouche sur mes champignons tout simplement et par la suite, je vais venir, avant que ça sèche, enlever avec ma petite mousse, je vais enlever euh, de la peinture à l'extrémité, euh, tout simplement, de, du champignon, là où, notamment, euh, j'ai posé le zénithal de blanc. Euh, voilà. Et je dilue, euh, je dilue aussi. Hein, elle, est, elle est quand même assez forte, cette, euh, ce, ce verre d'Archangel est quand même assez foncé. Donc, je, je le dilue un petit peu. Et puis, euh, puis c'est parti. Bah, comme je l'ai dit, hein, c'est de l'application basique. Aucune technique euh, requise. Aucun, aucun savoir-faire ancestral à, à valoriser sur... Un sur cette manœuvre, juste du travail de bûcheron, pur et dur. Et ensuite, je prends ma peinture Technical Tesseract Glow, qui est la peinture qui sert à faire les armes Nécron, notamment, et bah, ce verre-là va me servir à, à, à aller s'appliquer sur, bah, sur mes zones de blanc que j'ai laissé transparaître comme je vous l'ai dit en enlevant avec la petite éponge et ça, va, ça va me créer un contraste naturel et ça va me tirer mon vert foncé vers cette espèce de vert phosphorescent euh, pour, euh, pour créer un espèce de contact un petit peu euh, contagieux ou voilà et puis surtout c'est aussi une petite touche de luminosité qui n'est pas négligeable sur des, des figurines euh, euh, qui vont avoir tendance à être pas, pas hyper détaillées, donc euh, relativement simple euh, chromatiquement parlant et, euh, et puis voilà donc je l'applique euh, ça peut s'appliquer comme ça je... J'aurais pu aussi euh, prendre un petit peu plus de temps et faire euh, gouttière par gouttière de champignons et ne pas attendre aussi que ça sèche pour faire une espèce de dégradé dans le frais. Mais là, je suis pris par le temps. C'est vraiment aussi l'enjeu de, de, ce, de ce défi pour moi. Donc, euh, donc voilà, je ne me prends pas plus la tête que ça et je déroule. Une fois sec, le résultat est au rendez-vous. C'est simple, c'est basique, c'est rapide à faire. à reproduire à la maison Ok, j'enchaîne ensuite et je vais appliquer El Famoso un brossage à sec. Euh, j'utilise du dry de la gamme citadel du Corax White de mémoire ou Vrax White et, euh, et un pinceau que j'ai chopé dans, un, dans une boutique de maquillage parce qu'ici en Guadeloupe j'ai pas de boutique de modélisme et donc je ne peux pas mettre la main sur ce type de pinceau voilà j'applique le dry, je le sèche bien sur la, le bout de mon pinceau y a quasiment, on voit même plus les particules de peinture sur, sur le pinceau et ensuite j'applique euh, légèrement j'y vais vraiment soft euh, l'idée étant de faire, euh, bah, de, de faire apparaître un léger liseré blanc sur le euh, sur les, les volumes saillants de, de la carapace. Euh, ça fonctionne très bien. Il faut l'utiliser avec parcimonie pour ne pas avoir un espèce de résultat crayonneux ou alors des une espèce de marquage euh, qui, qui, est un petit peu, qui serait un petit peu on va dire euh, euh, grossier pour, pour, pour les volumes. Et puis, et puis après je, je rappelle quand je vois qu'il n'y a plus de blanc qui, qui s'applique sur les, les, les arêtes, bah je recharge un petit peu le pinceau, mais toujours très très légèrement, avec parcimonie, le, le, le brossage à sec. J'en profite aussi pour venir poser euh, les petits, euh, les petits rabios que de griffes que j'ai peints en vert. Je vais venir les coller autour de la figurine, comme pour la cercler, par des griffes qui jailliraient du sol. Donc euh, voilà, tout simplement... Euh... Et ensuite, eh ben, je me suis chauffé, et puis ben, d'une étape amenant à une autre, je me suis dit, j'ai eu l'envie le, le, de, de, de dessiner des espèces de. de comme des tracés euh, d'électricité de, ou d'énergie verte, évidemment, euh, qui jailliraient de la base de la figurine, qui iraient vers. Ces espèces de griffes qui sortent pour essayer d'unir un petit peu le socle avec la figurine. Euh, J'ai donc fait des espèces de tracés d'abord en vert et je suis revenu à l'intérieur en blanc. Voilà. Euh, ça m'a aussi un petit peu sorti de, de cette routine parce que comme vous avez vu, il y a une quantité non euh, négligeable de figurines. Le fait de faire de la répétition, de la répétition, de la répétition, bah c'est un peu saoulant des fois. Donc euh, avoir aussi ces petits moments de, de, de création et de de... Bah, de de kiff, tout simplement en roue libre, bah c'est plaisant et je me suis vraiment fait plaisir sur la manœuvre. On continue avec quelques essais non concluants sur les Steelers et je vous avoue que je n'aime pas cette figurine, clairement. Je trouve que c'est une des figurines les pires de la gamme Tyrannide. Euh, j'ai décidé de partir tout simplement sur, euh, sur du contraste euh, Apothecary White et de rester sur du blanc et, et rose, tout simplement euh, parce que j'ai pas trop de solution. Et en plus de ça, bah, j'ai été rajouter un petit peu de vert, euh, bah, le, le, le vert, le Tesseract Glow de la gamme. Euh, nécron, hein, ni plus ni moins, donc euh, voilà je suis resté dans, dans du basique parce que j'ai pas trouvé trop de solutions pour, pour sublimer un petit peu ces figurines là et, euh, et je m'en suis arrêté là et oui pas oublier de recharger le café allez j'en ai fini pour ces stylers globalement j'ai posé mes petits champignons allez ça fait le taf c'est assez basique je l'admets mais euh, c'est déjà mieux que ce, que ce à quoi ça ressemblait avant et ça se fondra beaucoup mieux dans l'armée j'ai décide de passer sur ce bon vieux Swarmlord parce que c'est une figurine que j'aime beaucoup et j'ai envie de potentiellement lui accorder un petit peu plus de temps et pas me retrouver sec euh, si jamais ma deadline arrive sous ma deadline peut arriver à n'importe quel moment euh, il faut savoir que là vous, vous n'avez pas la timeline mais ça c'est cool sur plusieurs jours hein, parce que euh, euh, je, je travaille à côté donc je fais ça le, le soir généralement sur mon temps libre euh, et donc euh, je décide d'attaquer le, le swarmlord et ce que je vais faire c'est que je vais euh, je vais venir euh, tout simplement faire de, du lining je vais venir faire du lining sur la carapace euh, et puis même sur les, sur les bords saillants de la figurine pour mettre un petit peu en, en valeur les volumes que je trouve assez appréciables en vérité euh, du de notre ami euh, le, le prince euh, euh, le, le prince de manière générale, hein, les, les princes tyrannides. Je vais aussi, dans un premier temps, d'ailleurs avant de faire les linings, je vais faire toutes ces espèces de. de.. de, de, de... De, de texture comme. Euh, je sais pas, d'ailleurs, j'ai absolument aucun mot pour définir ces textures-là. Mais c'est espèces de. De, de, de tranchées dans, dans la peau, dans la carapace. Voilà, là vous la voyez bien. Cette espèce de tranchée, je vais la reprendre en blanc pour après la reprendre avec le, le encore une fois le Tesseract Glow pour lui donner vraiment un côté ultra lumineux et un petit côté comme un petit peu vénéneux. Euh, voilà, allez, je déroule sur le soir blanc. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait de ne pas perdre trop de temps, parce qu'en vérité, euh, arrivé à la fin, quasiment à la fin de mon Swarmland, euh, j'apprends l'arrivée de la nouvelle armée, et donc la fin du challenge qui a été beaucoup plus courte que prévu. On est parti de ça, clairement, euh, vous voyez, donc euh, y il avait, y avait quand même pas mal de taf en vérité, plus, plus que ce qui ne laisse penser. On est passé par cette étape-là avec un petit rehaussage, etc. etc. Et, euh, et donc après, euh, environ 20 heures de travail, j'arrive à ce résultat-là. Donc euh, je suis globalement satisfait. Euh, en une semaine à peu près, une semaine et 20 heures de travail, euh, j'arrive sur un rendu qui me convient, Battle Ready, comme je vous l'ai dit, et qui va me permettre de vous présenter immédiatement cette armée tyrannide retapée. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. Et si vous voulez découvrir encore plus de contenu, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, dans le... sur lequel je vous invite à nous rejoindre sur Twitch sur lequel vous allez découvrir d'ici peu le Creative Wargame Championship 5, le format ultra compétitif par excellence, exclusivement en streaming et sur notre chaîne Twitch. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les seigneurs de guerre